Bonjour, je suis Suzanne Cotter, je suis la directrice du MOUDAM. Je suis ici pour parler euh, de l'œuvre de Naomi Bagramian. On a invité l'artiste euh, de travailler avec nous après l'acquisition d'une œuvre qu'elle a créée pour euh, le célèbre euh, exposition euh, qui a lieu tous les dix ans à, dans la ville de Münster en Allemagne, qui s'appelle Scope Projects Münster. C'est là où j'ai pu voir euh, trois grandes sculptures monumentales euh, qui font partie du groupe de sculptures avec le titre Belebt Stellen, Privileged Points. On a eu la possibilité d'acquérir une version d'une de ces sculptures et ensuite on a invité l'artiste de venir visiter le Moudam et de considérer la présentation de tout le groupe. Et de là, on a présenté l'œuvre qu'on vient d'acquérir pour la collection Moudam, ici au Grand Hall, avec les deux sculptures sœurs présentées sur l'esplanade du parc Draeshla. Privilege Points est devenue emblématique de son travail depuis cette grande présentation à Scope Sculpture Projects Monster. Elle a déjà commencé à travailler sur la série en plus petit format, en 2011, quand elle a eu une exposition au Stedelijk Museum à Amsterdam. Mais ici, ce qu'on a, c'est une sculpture qui est devenue vraiment euh, exemplaire et qui montre justement l'ambition de cet artiste, mais aussi la sophistication de son travail, sa, son intelligence sculpturale.